Le montage à croisement double euh, donne ceci. A priori, euh, rien d'extraordinaire. Euh, il est appelé aussi en anglais euh, Twisted German Caston. Euh, en allemand, je ne sais pas trop. Et on l'appelle aussi le montage à la norvégienne. Alors donc, il n'a rien d'extraordinaire en apparence, sauf qu'il est quand même assez extensible. Alors évidemment sur un petit nombre de mailles on ne le voit pas très bien, mais en comparaison, un euh, montage classique, je vous le donne tout de suite, il est là, donc ça c'est un montage tricoté, un montage de débutant, c'est pas de la blague, je tire dessus et ça s'étire pas autant que le montage à croisement double, donc je vous montre tout de suite comment on fait ça. Alors le montage à croisement double on commence comme le montage à croisement simple, c'est-à-dire comme ceci en laissant sur la droite le fil libre et vers la gauche le fil à la pelote. Vous laissez un certain, une certaine longueur disponible, c'est sur cette longueur là qu'on va monter les mailles. Donc, un petit un petit retour en arrière sur le croisement simple pour pouvoir comparer donc on commence comme ça le croisement simple on rentre dans la boucle formée à côté du pouce et on ressort de l'intérieur et bien le montage à croisement double on ressort derrière et on va croiser une première fois ici Regardez ce pouce qui descend là. Et une deuxième fois comme ça. Donc ça se termine comme le croisement simple. Je refais. Je passe sous les deux fils. Je croise une fois en descendant mon pouce. Je fais le tour de l'aiguille. Et je croise une deuxième fois. Allez, une dernière pour la route, je passe sous les deux, donc je reprends ici, hein. je ramène mon aiguille ici de la gauche vers la droite pour créer cette petite croix, je passe sous les deux fils, je croise une fois. En descendant mon pouce, et dans la boucle qui est sur le pouce, je recroise le fil qui est sur l'index.